Ce tutoriel vous présente les différents modes de recherche disponibles sur dalos.fr. La recherche par widget, la recherche simple et la recherche avancée. L'écran d'accueil de la base est composé d'un certain nombre de widgets qui sont des modules fonctionnels permettant de rechercher dans des contenus spécifiques. En utilisant le widget Recherche Jurisprudence, cherchons l'arrêt du Conseil d'État Numéro 293-785 du 31 octobre 2008. Dans la liste de résultats, il est indiqué que cette décision est commentée ou citée. En plus du texte intégral de la décision, un sommaire est proposé, ainsi que les conclusions du commissaire au gouvernement. Dans l'encart, voire aussi, des liens sont proposés vers la législation et la doctrine. Cette recherche par widget est intéressante lorsque vous recherchez un document avec une référence précise. Lorsque vous avez une recherche thématique à réaliser, la recherche simple vous permet de saisir vos termes de recherche et l'ensemble des sources sera interrogé par le moteur. Pour une recherche plus ciblée et plus efficace, la recherche avancée est proposée sous l'intitulé « Plus de critères ». En saisissant vos termes de recherche, une autocomplétion s'active. Et vous pouvez choisir un terme proposé. Si vous le jugez utile, sélectionnez ensuite une source et un fond pour restreindre vos résultats. Vous obtenez une liste de références que vous pouvez filtrer par catégorie de documents, par thématique ou par date. Vous pouvez vous constituer un panier temporaire qui ne sera valide que le temps de la session. Ce panier peut être imprimé, téléchargé ou envoyé par mail. Pour chaque résultat, les termes de la recherche sont surlignés en rose. À gauche, vous pouvez naviguer dans la table des matières. Et à droite, vous pouvez lancer une recherche par terme à des niveaux différents du document. Le texte comporte des liens hypertextes vers d'autres parties du document, mais également des liens vers d'autres sources, par exemple de la jurisprudence ou de la doctrine. Pour exploiter ce résultat, il est possible de l'imprimer, de le télécharger, de l'envoyer par mail ou de copier son URL. Une aide en ligne est disponible, notamment pour effectuer une recherche en utilisant les opérateurs et les critères avancés. La recherche d'Andalos peut rencontrer quelques dysfonctionnements. Reportez-vous à votre ENT dans la rubrique « En savoir plus » de la ressource. N'oubliez pas que d'autres bases juridiques peuvent compléter votre recherche effectuée dans Dalloz. Et enfin, n'hésitez pas à vous adresser au bibliothécaire.